Non, la partie forestière, on, on, on, on rentre plus tôt et on, rentre, on, sort, on sort plus tard. La partie, euh, on va dire, fruitière, on est handicapé avec, euh, on va dire, la chute des fruits, quoi. Ça, c'est un, un gros souci. Euh, bon, là, pour l'instant, euh, ils sont encore très jeunes, donc ils n'ont pas produit beaucoup. Mais de l'autre côté, on se retrouve avec des, des quantités d'herbes, euh, on va dire, au mois de octobre novembre euh, avec qu'on ne sait pas quoi faire, quoi où on remet en pâturage derrière, mais à partir de, on va dire, du bon, logiquement 15 septembre, même peut-être des fois avant, du 15 septembre, il faut enlever les, les animaux. Quoi. Je comprends bien. Les arbres, là, vous ont permis de sortir les animaux plus tôt Oui, oui, oui ça permet une meilleure portance. Hein bon Déjà, le, le captage, on va dire, d'une partie euh, pompée par les arbres, et aussi la partie, on va dire, drainage par les racines. Quoi.